Elle vient de me faire une méga phase où quand je tournais la poignée, elle accélérait pas du tout, elle s'est coupée. Mais regarde, il y a le volant. Putain C'est hyper étrange C'est possible. Je peux pas aller bosser là, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle, elle se coupe toute seule bizarre, oui. J'accélérais, je sentais que ça répondait ap. après le moteur il s'est coupé, ça met le voyant d'huile, mais l'huile, elle, elle était en révision il y a un mois, le mec ils ont tout fait. j'ai fait le plan la semaine dernière mais je me suis pas trompé, on a fait ça là deux trois fois de suite Mais là j'ai fait un petit tour et ça va, ça tient, hyper bizarre. Ça peut être Grand classique, pas de clignot, rien à battre, Ça va pas déranger du tout. Hein. Il rentre fou. On est en pleine tempête de Sahara là c'est chaud. Tout est jaune, Le moteur est plein de sable, les voitures sont pleines de sable. T'as l'impression qu'il y a un filtre insta dans la vie, mais pas du tout, j'ai un petit mis ça. Mais, mais excusez-moi, il se passe un truc où il y a un filtre insta dans la vie il a capté que c'était le seul pot courant qu'on se mangeait un truc du Sahara. C'est 70 ici. Hein. On passe notre vie à 50. C'est insupportable. C'est le nouveau là-bas derrière qui est à 50 maintenant. avoir d'ailleurs c'est impossible d'arriver doucement là-dedans enfin, c'est possible il va falloir mais c'est surtout qu'on n'a pas pris l'habitude on vit avec de mauvaises habitudes et on va le payer mes amis il a dû générer un paquet de thunes depuis qu'il est là ça fait moins d'une semaine On laisse tomber Putain, je voulais vous faire une vanne euh... en disant qu'ils ont retrouvé le gars euh... qui a enterré sa famille dans une terrasse là, mais j'ai plus son nom, ça craint, et que c'est pour ça qu'il y avait l'hélico genre, putain comment il s'appelle, merde, même ils ont arrêté un portugais récemment, un écossais portugais, euh... ils trouvaient qu'il lui ressemblait potentiellement avec le vieillissement, oh la honte je pense que c'est le mec, le fugitif le plus connu de France, enfin français le plus connu du monde. Oui, j'ai plus son nom. Donc ma vanne euh, tombe à l'eau, mais comme, euh, comme rarement des gens se sont noyés, hormis le petit Grégory. N'hésite pas à mettre un pouce si tu l'as senti venir. Wow. On va faire ça les gars en ordre c'est limite limite ça. il était juste derrière moi et il nous a doublé pas enfin, juste moi ce qui n'a servi à rien parce qu'il y avait déjà autant d'écart euh, avec la camionnette devant moi donc il commence sur un peu manque de patience je vais le rebaiser en oh, plein donnant donnant in a rebellion, I say no no no no no no no no in a rebel yeah no no no the Rebellion, yeah. say no, no, no. Il avait marqué, we don't go to UK. Sur le camion. Ce qui est potentiellement faux d'ailleurs. Parce que s'il met ça, ça veut dire qu'il est souvent vers Calais. S'il est souvent vers Calais, c'est sûrement qu'il va souvent en UK. Tu vois ce que je veux dire No, no, no, in the Rebellion In the Rebellion I say, mo, mo, mo What's that? C'est une 500, c'est une moyenne, tu vois, mais ça marche, quoi. Bonne soirée. Putain, le rameneur, quand il vient, faut pas qu'il se trompe de cheminée, hein. T'as les boules après quand tu dois tout recommencer. Il y a les à meule, elle est pas toute jeune, elle est vraiment sympa, mais par contre elle daube hein. wow. même pas l'essence, enfin, si l'essence, mais bien chauffé quoi. Soit il a les les rétro en dessous du guidon, soit il a les qu'il qu'il gratte, mais depuis tout à l'heure, il regarde en dessous, non. On va m'expliquer pourquoi il y a des morceaux de bois sur le périph, mes amis en fait. Ça fait longtemps qu'on ne roule plus en charrette euh, dans Paris. Hein. C'est dangereux, sans déconner. Du pont de Ligonesse, voilà. Et ça faut que je le mette à la fin pour paniquer le watch time et le potentiel référence.